Uh, Je vais voir la Steve Smith. Hé, hey, hé, hey. J'avais quelqu'un pour la montrer. Ah. Ah. T'en penses <rire> Ouais, moi tout. <laughs> Je sais pas de faire ça. Yes, Tac, tac, tac. Ouais, pousse. Tu lèves. Tac, il vente. La première fois ça a pire. <rire> Ah, oh, merci, Fred! Drop ça à la planche, drop après. Fred, belle, Okay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 Ok, on oh, va... On oh. va oh, se laquer un peu la cadence, ça va bien être... God fuck! Ça se fait bien, le pire c'est le virage à la fin. Est-ce que tu t'arrives vite dans le virage?